La médecine officielle tape dans le symptomatique, elle ne va pas à la source. Qu'est-ce qu'on fait en médecine euh, J'ai une poubelle, la poubelle attire les mouches, je prends un insecticide, je tue les mouches et je considère que la poubelle est résolue. Ah non En médecine alternative, en véritable médecine, on dit on, on enlève euh, la poubelle et les mouches, elles n'auront plus rien à vecter, donc elles, elles, seront, elles devront partir.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 Alors, soit on empêche les symptômes de se faire, soit on les accompagne, mais on ne les empêche pas. Enfin, quand on se dit on les empêche, c'est la mauvaise solution, mais les, les accompagner, c'est la bonne solution. J'ai inauguré la médecine holistique en France, qui existait déjà aux États-Unis, qui s'appelait « Holistic Medicine ».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 Ce bon, qui me sont passés entre les mains, qui ont passé au moins un week-end avec moi. Je suis reconnu euh, sur, sur la santé, sur -connu, je soigne, euh, disons, entre 5 ou 6 personnes tous les jours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 pourri qu'on leur propose, euh, c'est ça. Je voudrais la liberté. La liberté qu'on puisse, euh, qu puisse choisir la médecine qu'on veut. J'ai l'impression que je suis venu pour ça et, et que si je ne le fais pas, on, on peut toujours refuser un destin, un chemin de vie. Mais après, ben les gens ne sont pas bien. Moi, je sais que je suis bien en faisant ça. J'essaie je, d'être... Euh, D'accord, ma mission, je donne des coups de pied à, à la fourmilière en essayant de ne pas prendre trop de coups. <rire> voilà. Le problème, c'est que les gens sont dans la Dès qu'il faut qu'on leur demande qu'ils vont prendre la responsabilité de ce qu'ils font, il n'y a plus personne. Nos grand-mères, quand il y avait un bobo des gamins, on sortait tout seul. On n'appelait pas le médecin pour, pour rien. Maintenant, on appelle le médecin. On ne veut pas avoir la responsabilité. On nous a inculqué qu'il faut être assisté par un système. Le médecin lambda, celui qui est le, le, le gros bœuf, qui fait exactement ce qu'on lui a dit de faire. Là, Comme ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui dirigent tout le, tout le bazar, ils disent Eczéma, tel produit.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 Ils sont tenus des moyens, pas des résultats. Ça veut dire que quand ils ne savent pas, il faut qu'ils fassent n'importe quoi, mais il faut le faire. Donc il y a un protocole, euh, protocole où il n'y a pas de protocole, voilà. et dans le protocole, quand il y en a un, eh ben, à partir du moment où ils ont établi le protocole, ils ne sont pas responsables. Quelqu'un qui a un cancer, on lui dit « vous avez un cancer », parce que je dis « cas », comme ça, hein, on lui dit « vous avez un cancer »,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 Sans ton métier, admettons peut-être un mari ou une femme qui travaille, tout ça, etc., ou des revenus, le pauvre, il n'a pas le choix. S'il ne fait pas ce qu'on lui dit, il va crever de faim. On dit, vous ne voulez pas de la chimio, c'est que vous n'êtes pas malade. Si vous n'êtes pas malade, eh bien, vous travaillez. Et pour en fait, tu n'es plus capable de travailler. Alors, parce que euh, tu n'as plus les moyens, tu n'as plus la force. Ça veut dire que tu vas mourir. En plus,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 Exercice illégal de la guérison, je suis passé au tribunal pour ça. Enfin, ils m'ont rien fait, ils m'ont condamné à zéro à l'époque. S'ils ne m'avaient pas condamné, même à zéro, ça aurait fait jurisprudence. Donc c'est une grosse astuce pour que, ça fasse, que les autres ne puissent pas profiter de mon, euh, de mon procès. Si on insiste trop, si on y va trop fort, eh ben, on se fait griller et comme disait Patton, un soldat de mort, c'est un soldat qui ne sert plus à rien. Au départ, je ne m'imaginais jamais que j'allais faire de la médecine ou, de, ou du journalisme. ou tout ça. J'avais fait des études de mathématiques, j'ai fait l'école d'ingénieur chimiste, je suis devenu chimiste dans l'industrie. Euh, un jour, j'ai eu une opportunité que je n'avais encore pas prévue qui, qui m'a fait faire que j'ai eu une formation gratuite dans l'aviation. Euh, et en même temps, euh, bon, je suis devenu bon pilote euh, pendant 20 ans, j'ai fait 20 ans d'aviation. Et en même temps, j'ai eu ma deuxième fille qui est née euh, euh, avec une grosse faiblesse euh, pulmonaire qui était, faisait de la bronchite asthmatiforme, euh, allergique en plus, qui faisait qu'on se levait toutes les nuits, 5 euh, ou 6 fois, et que ça, ça allait de mal en pis et qu'elle euh, était sous anti antibiotiques, à deux ans, peut-être même pas, non, oui, à peu près deux ans, et qu'on menaçait de la passer à la cortisone. Je disais, ça c'est mal barré, je ne connaissais rien en médecine, mais je sentais que là, on était sur une mauvaise porte. Et donc c'est là qu'on m'a fait connaître, on m'a conseillé d'aller voir un homéopathe. Alors, je suis allé voir un vieil homéopathe, et huit jours après, la gamine était guérie provisoirement, mais guéri quand même. Alors, euh, sur le coup, alors je lui ai retéléphoné, et je lui ai dit, euh, bon, écoutez, euh, il faut 15 jours, 3 semaines pour vous avoir, euh, la prochaine fois qu'elle fait une, une bronchite, comment je fais euh, Il me dit, vous achetez le bouquin de Louis Pommier, vous démerdez. J'ai acheté le bouquin de Louis Pommier, à l'époque, qui était la référence en homéopathie, il euh, y avait tout et n'importe quoi dedans, enfin il y avait euh, surtout euh, beaucoup trop de choses et j'ai commencé à vouloir bricoler euh, la santé de ma fille euh, comme ça je me suis fait des peurs bleues évidemment parce que quand ça ne guérit pas dans l'heure qui suit on se dit attends je suis un, un assassin et puis après je me suis aperçu que finalement je ne m'en sortais pas si mal si bien qu'en 1969 j'ai eu 27 fois le médecin pour elle, dans l'année. En 70, j'ai eu 3 fois. Et après, plus jamais. C'est-à-dire que c'était moi qui m'en occupais. De là, on a, pris des, on a fait des prises de conscience. On est devenu, à l'époque, macrobiotique. Euh, Macrobiote, on dit. Euh, je n'ai pas persisté longtemps, longtemps. Mais j'ai découvert le chlor de magnésium. J'ai découvert le pain complet. J'ai découvert plein de choses euh, qui sont des bases de la santé. Et j'ai commencé à faire des, des stages euh, de naturopathie, de, de, de thérapie. Je suis allé au Canada, je suis allé en Suisse, tout ça, je peux enfin bref. Et puis, finalement... Euh, dans les avions, je commençais à savoir que je soignais. Alors tout le monde en venait me voir. Moi, j'ai mal aux yeux, j'ai mal aux genoux, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ma mère qui a ci, mon chien qui a ça. Et c'est là que j'ai décidé de faire un premier bouquin. J'ai fait à ce moment-là euh, la formation de health pratiqueur. Je me suis installé en tant que Heil pratiqueur. Et donc j'ai ouvert un cabinet. Et là, au cabinet, la façon dont je pratiquais plaisait beaucoup aux gens. La bonne santé, euh, c'est, euh, on va dire, en gros, c'est de ne pas sentir un organe, d'en avoir conscien pas conscience. Si on a conscience d'un organe, c'est qu'il y a un problème. Euh, deuxièmement, c'est d'être bien dans sa tête. Quand on a un ennui, en particulier de santé, on ne pense qu'à sa maladie. On est omnubilé par notre problème. La difficulté de l'affaire, c'est qu'il faut inverser la, euh, la vapeur. Bien que je, suis, je, je sois malade, je dois dire, voilà, ça y est, j'ai le processus de guérison qui est enclenché. Je suis déjà euh, presque guéri. Il faut y penser comme si le résultat était déjà atteint. Il faut le sentir, il faut déjà en jouir. Il faut mieux visualiser exactement ce qu'on veut et considérer qu'on l'a déjà. C'est qu ce qui tourne dans ma tête. Or, si je broie du noir, si je broie de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 alors ils ne comprennent plus, ils disent moi je ne mange que du bio, je fais tout ça, et puis je suis malade, c'est trop injuste. Je vois aussi des gens qui mangent n'importe quoi, qui picolent en plus, euh, qui font des vieillards de 90 ans, mais alors ils ont une pêche, ils ont une joie de vivre, ils sont motivés, ils sont bien dans ce qu'ils font, ils croient à la vie, tout ça. Bon, et eh bien ça, je crois que c'est hein, le paramètre, le, peut-être le numéro un c'est d'être motivé pour des choses, y croire, être toujours curieux, et, et d'avoir euh, euh, des sentiments toujours positifs. Euh, voilà. Alors, donc, la santé, c'est pas que manger 5 fruits et légumes, comme dit Mme Roselyne Bachelot. Euh, et puis, elle n'a même pas dit des légumes, fruits et légumes quoi, hein, parce que s'ils ont eu 35 euh, traitements, euh, « Bonjour, les dégâts », ça, on n'en a pas parlé. Oh, il faut au moins qu'ils soient bio aussi, les fruits et légumes. Autrement, ce n'est pas la peine. Le corps a toujours raison. Vous devez écouter les réactions de votre corps. Une grippe, ça s'accompagne. Alors, qu'est-ce qu'on fait Le corps, il a besoin de, euh, de brûler. Qu'est-ce qu'il fait il, il monte la température. Bon, c'est une bonne chose. Il va tout calciner. En particulier, les virus qui ne résistent pas à la moindre euh, augmentation de température. Arrivé à 39, 40, les virus, ils sont tous... Alors, on peut même faire une, une thérapie euh, par la chaleur avec des bains chauds, hyperthermiques, hein, des bains qu'on monte à 40 degrés. D'ailleurs, les bébés, ils font ça. Les, les gamins, ils font des, des poussées de température qui font peur. Bon, mais non, mais il faut, le lendemain, il n'y a plus rien, ils sont en pleine forme. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait On prend de, de, des antibiotiques pour euh, empêcher le corps de, de faire son ménage, plutôt que de, tant qu'on n'a pas 40 degrés, il n'y a pas le feu, il faut laisser faire. Et tout s'arrange très très vite. Voilà, la bonne santé, euh, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. C'est d'être malade quand il faut être malade quand on fait une, un dérapage par rapport à la bienséance de l'alimentation en particulier, eh bien, euh, on est malade tout de suite. J'ai remarqué que les gens qui sont en mauvaise santé, ils ne réagissent pas au, à la pollution. Parce que ils sont, le corps est tellement dans un état de tolérance et de permissivité il est tellement crassé qu'il ne, ré, ne réagit même plus c'est comme si on roulait en voiture sans la pression d'huile sans la température d'eau sans rien du tout alors il n'y a jamais de problème mais ces gens là quand, ils, quand ça explose ils sont morts euh, en, dans les plus baves délais moi j'ai enterré pas mal de mes copains qui se fichaient de moi parce que j'étais un crevard ben oui parce que moi quand j'ai un truc qui ne va pas je suis malade pour me dire, euh, oh, eh, c'était pas bon ça, hein euh, rien du tout, que dalle. C'est vrai qu'il y a une évolution qui se passe, qu'il y a une ouverture qui se passe, qu'on peut dire des choses qu'on ne pouvait pas dire il y, a, il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais euh, il faut dire qu'en France, on est quand même lanterne rouge hein, par rapport à d'autres pays.